Bonjour, chers amis Rotulien. J'espère que vous allez tous très très bien. En ce vendredi après-midi, on se retrouve pour des news de Star Citizen. Alors aujourd'hui, ça va être euh, plutôt succinct puisque l'inside en fait de, de hier n'apporte pas beaucoup d'informations. C'est plutôt une démonstration de, de leur ville 2.0. Et donc du coup, euh, on, on va regarder ça, mais il y a quelques petites autres infos à côté. Et merci Tiberius Il y a un bonus pour 4 ans de subs, c'est une bonne question. Je n'ai pas fait de, de choses régulières par rapport à ça. La question mérite d'être soulevée. Euh, bonjour Lightgeek, bonjour Nostromo, bonjour Fonfon, bonjour Adasrog, bonjour Patou, bonjour Gza, gza. Tr jamais trop de l'Orville 2.0, ben, en 3.19 tu seras gâté. Mais il y a une chose qui, qui revient et avec laquelle je suis plutôt d'accord, euh, c'est que je ne m'attendais pas à un résultat aussi euh, efficace. C'est-à-dire que je m'attendais à, à un revamp comme on peut en voir dans, dans la plupart des jeux, c'est-à-dire une augmentation de, des, des résolutions de textures, ce genre de choses. Mais euh, non, c'est une vraie refonte architecturale qui amène euh, qui amène énormément de choses et, euh, et et qui pour moi en fait est, est quasiment je dirais un, un gold standard de de ce qu'on peut atteindre dans Star Citizen c'est à dire que je pense pas qu'il y ait besoin de plus quoi on, on arrive vraiment à un niveau euh, assez assez dingue alors évidemment en plus c'est toujours mieux hein. si on avait euh, des des choses au sol ce, ce genre de truc ce serait forcément un plus mais je pense pas que ce soit une nécessité vu l'approche de Star Season qui est quand même basée plus ou moins sur les vaisseaux et, euh, et les habitations. Euh, le truc, en tout cas, qu'on qu peut retenir euh, au niveau de, de cette émission, c'est qu'ils ont mis en avant le fait que la restructuration des immeubles permettant, permettait vraiment l'intégration des intérieurs d'immeubles qui arriveront plus tard. Pour eux, là, euh, leur ville est prête à recevoir ce genre de choses. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bonjour CK... CKVTDN. C'est pas le truc le plus facile à dire. Euh, ce qui est cool, c'est qu'ils ont aussi repensé beaucoup les publicités, qui est un petit peu euh, partout dans, dans la ville. Euh, ils insistaient sur le fait qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas retouchées. <rire> c'est notamment euh, le... le... Le TDD en lui-même, donc le, le centre de trading, lui, ils n'ont pas retouché. Ils n'ont pas retouché au spatioport, ils n'ont pas retouché non plus aux habitations et à L19. Euh, ils ont retouché légèrement les zones où, où ils sont en fonction du, du tram, ça, ça a légèrement bougé. Mais les structures en elles-mêmes n'ont pas bougé. Donc ils ont vraiment mis l'accent sur les immeubles, sur la taille des immeubles, sur les décorations, sur les hologrammes qu'on peut voir un petit peu partout. Et le truc essentiel c'est la no-fly zone. Parce que pour ceux qui jouent, vous savez que les no-fly zones jusqu'à maintenant ont été plutôt agressives. Il y a Microtech qui était un petit peu épargné par ça, mais enfin jusqu'à maintenant c'était assez violent. Euh, donc ils ont décidé de retoucher à ça et on, on le voit un moment dans, dans les images. Alors je fais une petite parenthèse pour euh, préciser que ça c'est pas juste une peinture jaune, c'est du plaquage or. Ce qui montre un peu la, la démesure de, de la famille Hurston. Euh, en passant, on voit un petit plan euh, vu du dessus. Donc là c'est avec les nuages et la brume désactivés. Ça vraiment juste pour avoir une idée de la, de la taille de la ville, qui est, qui est très très belle. Et on a aussi un avant et un après à un moment. Voilà. Ah non, ça c'est pas du tout un avant. Qu'est-ce qu'il est un petit avant, après. Je l'avais là. Voilà. Euh, donc ça, c'est l'ancienne version. C'est la, la version qu'on a à l'heure actuelle qui est en jeu. Qui était déjà pas déconnante. Hein. Euh, avec le... Le, le centre qui, qui prédomine un, un petit peu le tout, et on a un plan similaire, voilà. Alors évidemment, on, on voit moins le, le centre Hearthstone qui, qui est la derrière à cause de la brume, mais on voit la différence d'échelle. Et j'avais un petit peu peur que le, le centre disparaisse, qu'il qui perde un peu de, de sa prédominance, et je trouve que pas du tout, quoi. Ça, ça continue de fonctionner. Je suis assez content de se rendu là. Voilà, là on a le même plan avec les nouveaux immeubles. Et on garde aussi la variation d'échelle, c'est-à-dire qu'on garde les petits immeubles et on garde les gros à côté, les, les nouveaux qui viennent écraser encore plus à, à quelque part à qui était fait. Donc voilà, et on va retourner à ce que je vous disais donc sur la no-fly zone. On voit vraiment que là, on peut voler à travers la ville, ce qui n'était pas du tout faisable jusqu'à maintenant. Et ça donne des, des points de vue de, de dingue, quoi. Le, le rendu est assez fantastique. J'aime beaucoup l'ajout de la statue aussi. Je crois que c'est euh, Oswald Orson, J'ai un doute sur le, sur le nom du personnage. Mais ça, ça marche. Ça, ça met encore le, le, le côté plus... Euh, dominant, oppressant, comme dit Adasrog, on, on se sent beaucoup plus oppressé, écrasé. Je suis d'accord. Surtout que c'est vraiment les, les immeubles les plus riches, justement ceux qui sont plaqués or, les, les gens euh, aisés au, au, au sein de la ville qui, qui possèdent ces gros immeubles et ça vient rajouter ces, cette couche de, de discrimination sur les, sur les classes sociales. Et le, le vol rend le tout absolument grandiose. Au niveau échelle, ils ont su taper juste. Je crois qu'ils ont ils ont enfin trouvé le, le bon spot qui manquait possiblement jusqu'à maintenant dans le jeu. Euh, on, on avait quelques belles, belles prouesses hein, architecturales, il n'y avait pas de souci. Mais vu qu'on est souvent en vaisseau, la plupart du temps quand on vole, tout a l'air très petit. Et là on perd ce côté quoi, je, je trouve que ça fonctionne vraiment très très très très bien. Du bon espoir pour point 2.0. Alors j'ai pas envie de casser les, les attentes, mais pour l'instant par rapport à Harcorp, ils ont dit qu'ils pensaient pas qu'ils allaient retoucher. Euh, pour moi il y a deux raisons à ça. Un, le, le hub en lui-même est, est correct on va dire, et c'est la partie essentielle pour les joueurs. Et deux, le reste en fait devant des gros changements de techno qui seront pas aussi simples que leur ville. Leur ville c'est vraiment juste quelques bâtiments, un peu d'architecture et, et voilà, sans, sans, sans réduire le travail qui a été fait. ArcCorp c'est un peu plus compliqué. Euh, tout ce que je peux dire c'est que je sais qu'il se passe des choses en 3.19. Je vais pas en parler pour l'instant parce que je n'ai pas envie de spoil. Mais il se passe des choses en 3.19. Euh, le gros avantage aussi, avec les nouveaux bâtiments, en plus du fait qu'ils sont prêts à accueillir des intérieurs, c'est qu'ils sont prêts aussi à accueillir euh, des missions. Ce qui n'y avait pas jusqu'à l'heure actuelle. Puisqu'on a des immeubles sur lesquels on peut euh, atterrir. Je ne sais plus si on le voit. Mm -mm. Il y a un mot où ils avaient montré des nouvelles architectures aussi. Bon, ça, je ne le trouve pas, ce pas très grave. Mais en gros, voilà, ça peut accueillir deux nouvelles missions. Euh, un peu comme ce qu'on a justement à Harcorp ou à, à New Babbage. Ils ont aussi mis beaucoup l'accent sur les zones industrielles. Donc on a ces espèces de, de fourneaux qui brillent dans la nuit. Qui montrent le côté effervescent des, des zones qu'il y a autour de, de leur ville. Et j'aime beaucoup euh, cette, cette approche. Tout cet or est France, c'est génial, hein, j'adore Et j'ai trouvé ça cool qu'il fasse la précision, justement, que ce soit bel et bien de, de l'or et pas juste de la peinture. Ce qui, ce qui met vraiment le, le côté extravagant en avant, quoi. Une espèce de, de décadence outrancière. Je trouve ça absolument génial. À terme pour un moins de ville vu que la planète a été vendue il y a 60 ans d'après mes souvenirs. Ouais, il y a eu quelques retcons sur les, sur les durées. Il y a beaucoup de gens qui ont fait remonter ça justement sur la progression de la ville où ça n'a pas de sens par rapport à leur ville ou à New Babbage. Euh, mais ils expliquaient que le, le problème c'était pas tant qu'ils respectaient pas l'or qu'il y avait des gros problèmes de, de techno en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais oui, leur ville, il y aura des gros changements. Il devrait y avoir plus d'eau, il devrait y avoir des forêts, il devrait encore y avoir un peu de nature, ce, jeu, ce genre de choses. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont soulevé aussi les, les problèmes euh, climatologiques, en fait, que ça entraînerait d'avoir une, une planète entièrement recouverte, sans forcément partir dans l'hyperréalisme. Hein. Bien sûr, on, on reste dans, dans de la science-fiction. Et... Euh, il faut quand même essayer de, de tendre vers des choses plausibles, on va dire. <rire> Lorville, ça porterait bien son, son nom, effectivement. Enfin, une arrivée d'une mascotte pour Lorville. Mais il y en a une. Il y en a une de mascotte pour Lorville. Attends, je te, je te la montre. Euh, attends, je crois qu'on a voit au début. Voilà. Voilà, là tu as la mascotte de Lorville. Ça, ça te fait plaisir, euh, je pense. Toi aussi, tu veux ta, ta petite statue en or pour te rappeler à quel point la travail famille Patrice, c'est important. Donc voilà, ça c'est essentiellement pour, euh, pour l'inside. Je vous conseille de, de le regarder par vous-même. Il n'y a pas grand chose à, à traduire c'est avant tout des, des, des images hein, et, et des démonstrations mais il y a un petit truc que j'aimerais vous montrer qui s'est passé euh, à la fin un petit cladeuil pour ceux qui connaissent euh, Jax, McCleary et euh, le, le show euh, qui parle des vaisseaux minces j'ai oublié son nom ah oh, purée j'ai oublié son nom c'est le truc qu'on voit tout le temps à l'Aéro Expo j'ai vu le nom de l'émission, euh, si, n'hésitez pas à le souffler dans, dans le chat. <rire> non, ça n'est pas Top Gear. Non. <rire> Merci pour le follow Conrad von Karstein. <rire> Et coucou, bienvenue sur le chat. Et donc à la fin, il y a un petit clin d'œil à ça. Leçon. Oh, la vacation était bonne. Paris, Londres, j'ai vu des shows, j'ai vu des fans, c'était bien, c'était génial. C'est en fait, ça m'a rappelé de toi, parce que tu n'as pas vu que tu es... Tu as tous les mêmes voix de la belle chanson. Voilà, Jimmy est donc euh, officiel. Jimmy existe pour de vrai. On l'a vu, et je, je trouve ça absolument grandiose qu'il ait fait ça. C'est un easter egg que je trouve vraiment, vraiment génial. Euh, étonnamment, il n'y a pas de bêtises sur euh, l'écran aujourd'hui. À moins que ce soit un, un clin d'œil à un film que je ne reconnaisse pas euh, tout de suite sur le coup. D'habitude, il y a souvent des, des bêtises sur le panneau, mais là, il n'y en a pas. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Euh, à côté de ça, on va parler un petit peu du live qui a eu vendredi dernier, qui parle de mission. Alors, ce que j'aimerais en dire, en fait, en gros, c'est qu'ils ont confirmé leur volonté d'avoir plus de missions à l'avenir, évidemment. Euh, mais le gros problème, en fait, pourquoi on n'a pas plus de missions aujourd'hui C'est qu'ils veulent refactoriser le code, donc refactoriser le code, c'est-à-dire le refondre pour qu'il soit plus pérenne et plus évolutif. Donc avant, les missions étaient codées en dur à la main, ce qui n'est évidemment pas viable. Et là, ils veulent partir sur un système de modules qui permettrait de, de créer plus de variations de missions plus facilement. Mais, l'équipe des missions est ce qu'on appelle une, mission, euh, une équipe downstream. Donc en gros, elle est en bas du, du flux de production. Donc ça veut dire que tant que les autres équipes n'ont pas fini euh, leur travail, <coughs> eux, ils peuvent difficilement créer des choses par eux-mêmes. Ils ont vraiment besoin que les autres équipes euh, aient, aient fini leur taf. Et donc... C'est pour ça qu'on a si peu de, de nouvelles missions euh, à ce jour parce qu'ils ont vraiment besoin que les équipes soient euh, pas opérationnelles, que, que les fonctionnalités créées par les équipes soient opérationnelles. Donc typiquement, il faut que le salvage soit fait pour qu'il puisse y avoir des missions de salvage. Euh, il faut que le hacking soit fait pour qu'il y ait des missions de hacking, etc. C'est etc. aussi simple que ça. Alors, y a, il disait qu'il y a un peu de porosité, il y a quelques équipes qui font leur propre mission et eux-mêmes euh, développent quelques techs de, de leur côté pour pouvoir faire des missions. Les, les casques qu'il a reçus, euh, j'arrête, sont absolument grandioses, euh, Batou, je, je confirme. Il y, y a des gens vraiment passionnés, et euh, j'arrête d'expliquer que c'était une commande, d'ailleurs, qu'il avait passée euh, à quelqu'un. Ce qui est plutôt intéressant. Mais en tout cas, voilà, ça explique vraiment pourquoi on n'a pas plus de missions euh, à l'heure actuelle, par contre, ça veut dire que plus les fonctionnalités vont avancer, ce qui se passe cette année, hein, plus on va voir de missions popées. Et on l'a vu avec le Salvage, il y a des nouvelles missions de Salvage qui pop, il y a des nouvelles missions de Mining qui pop, il y a des nouvelles missions de, de récupération de données qui pop, il y a des nouvelles missions FPS qui pop, etc. etc. Et c'est des missions qui sont vraiment pérennes. Celles-ci, Elles sont créées avec les nouveaux systèmes modulaires. Et... Euh... Et plus le temps va passer, plus elles seront vont Après, il, y a, il reste encore quelques limitations, comme par exemple le server meshing, c'est une limitation. Le PES était une grosse limitation, évidemment. Euh, il reste le système d'interaction qui doit changer énormément, le système de notification doit changer, etc., etc., pour pas que les missions soient, pour pas que le travail soit refait en permanence. Donc ça, c'est important. Mais en tout cas, ils ont mon coude. Et euh, l'autre annonce qu'ils ont faite aussi, qui est plutôt importante, c'est qu'au niveau des donneurs de missions, c'est une question qui revient souvent, ils ont énormément de choses qui sont prêtes, mais qui attendent justement quelques, euh, quelques fonctionnalités pour pouvoir, euh, pour pouvoir sortir, notamment la, la refonte des, des personnages, ce genre de choses. Mais ils ont, alors j'ai plus de chiffres en tête, mais ils, ils ont quelques donneurs de mission qui sont dans les cartons et qui attendent, et dès qu'ils ont les fonctionnalités, les donneurs de mission pourront sortir, ils seront plus présents, on pourra les, les voir, euh, etc. Même si à côté de ça, ils veulent quand même que le, euh, le manager de mission continue d'exister et qu'il ait une place prépondérante euh, dans, dans les interactions avec le joueur. Donc en gros, il y aurait vraiment les missions du quotidien qui seraient créées via le, le manager de mission. Et quelques missions un peu clés, un peu plus poussées, un peu plus scénarisées qui là passeraient par les donneurs de missions. Euh, ils aimeraient bien qu'il y ait quelques missions qui, qui popent de temps en temps à droite à gauche sans forcément passer par le glace, Mais ce serait pas la norme de leur point de vue. Donc voilà, ça c'était vraiment un petit peu les... Les trucs que je voulais dire sur ça, je pense que c'était plutôt important. À quand le tuto casque Qu'est-ce que tu veux dire par là Et maintenant, on va parler euh, de l'éléphant dans la pièce. Exemple de nouvelle mission. Acheter bouteille plus boire bouteille plus mettre bouteille dans une poubelle. Elle est dure celle. -là. On va parler de l'éléphant dans la pièce. On va parler des problèmes de performance euh, dans la 3.18 et euh, de la Xenothreat. Alors moi j'aimerais faire un petit disclaimer avant ça. C'est quelque chose de très subjectif et ça ne concerne que moi. Star Citizen est un environnement de test. On aime ou on n'aime pas, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a un problème d'approche entre le marketing et la réalité, oui, très certainement. C'est-à-dire que très souvent, le marketing, c'est « Venez tester la 3.18, c'est génial, il euh, y a plein de nouvelles choses. Euh, ou, euh, venez nombreux. » Et d'un autre côté, on a les devs où c'est euh, « Venez nous aider à développer le jeu, on teste des trucs, c'est pas stable. Il y a de fortes chances que ça marche pas, mais ça nous permet d'avoir plein de données. » C'est Possiblement, effectivement, un problème de communication qu'il y a par rapport au monde extérieur. Euh, Est-ce que si IG doit changer ça, c'est compliqué aussi Est-ce que, est que ça a du sens de dire aux gens, « Eh, euh, venez, notre jeu, il est bancal, il a des gros problèmes de stabilité, euh, mais euh, s'il vous plaît, on a besoin de vous pour, pour essayer de, de tester les trucs. » Je, je sais pas si c'est faisable. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, par exemple, moi, on m'a reproché dans mes vidéos de ne pas montrer les bugs. Alors, j'ai répondu que les bugs, je les montrais quand j'étais en, en live, parce qu'il n'y a pas de montage, donc euh, c'est clairement là où on peut voir l'état euh, réel du jeu. Mais d'un autre côté, je répondais que ça n'a pas de sens dans mes vidéos, quand je parle de, de fonctionnalité, de, de salvage, de manning, de, de faire une vidéo complètement bugué, avec des trucs qui fonctionnent pas. Enfin, mon objectif, c'est évidemment de faire la vidéo la plus belle possible. Donc, il y a d'un côté ma, ma communication sur YouTube, où j'essaye de faire les vidéos les plus belles possibles, sans mentir, hein, il ne s'agit pas de ça, c'est juste d'avoir la plus belle vidéo possible. Et d'un autre côté, live, où là, je vais plus parler des problèmes qu'il y a, des bugs rencontres ou des fois je vais pester, je vais aller sur, sur l'état actuel du jeu. Parce que oui, le jeu est instable. C'est une réalité absolue. Et il y a plein de fois où on peut pas on peut pas finir l'émission. Donc voilà. Là c'est aussi ce format, ce genre de format où je peux prendre le temps de, de parler de ça. Tout ceci étant dit, Star Citizen reste un environnement de test. Euh, là récemment, CIG a fait un énorme changement dans l'architecture du jeu, c'est le PES. Et le PES est un, un changement absolument incroyable dans, dans la façon dont, dont le jeu est géré, dont les entités sont gérées. Pour vous donner un équivalent, c'est comme si vous faisiez refaire les fondations de votre maison. Donc en gros, on prenait des étés, on met des étés partout sous votre maison, et on casse toute la cave. Donc, ça risque de, de créer des fissures, ça va puer, euh, il va y avoir de la poussière partout, euh, vous ne pourrez plus accéder à votre, câble, à votre cave, pardon. ça va sûrement prendre l'eau. Mais on est en train de refaire les fondations de votre baraque, ce qui est un truc absolument délirant. Et le PES, c'est exactement pareil. C'est du même niveau. Donc, effectivement, ça a amené une instabilité sans précédent, bien qu'en vrai... Les anciens patchs n'étaient pas nécessairement mieux, mais c'est vrai que le, le PES a cassé énormément de choses. Et donc, par-dessus ça, CIG a mis la Xenothreat. il y a beaucoup de gens qui ont dit, c'est débile, c'est absurde, pourquoi est-ce que vous avez foutu la Xenothreat, euh, etc. Et donc il y a plein de messages qui pop. comme là il y a écrit, CIG stop this Xeno crap. Donc arrêtez euh, cette merde de Xeno, en gros. Et Zillow a choisi de répondre avec un message qui a été publié dans le, dans le blog aussi du, de la semaine. Et ils expliquent en fait ce qui se passe derrière. Donc ils expliquent que bien qu'à la base ils savaient qu'il y aurait des problèmes euh, à cause du, du PES, ils en avaient besoin, ils avaient absolument besoin que le PES sorte. Parce que justement, c'est une des pierres angulaires en fait, qui permettra l'arrivée du serveur meshing plus tard. Ils savent que la xeno euh, a, a causé plein de problèmes à plein de gens. Mais ils expliquent aussi que la xeno, en fait, a mis en avant ces problèmes. Elle ne les a pas créés. Les problèmes étaient déjà là. C'est juste qu'ils étaient beaucoup plus difficiles à repérer. Parce que quel est le meilleur moyen de voir les limites d'un système, si ce n'est le pousser en dehors de ses limites Et CIG a besoin aujourd'hui d'essayer de casser, littéralement hein, casser, au maximum ces systèmes, parce que l'objectif c'est quand même d'avoir, alors pas un serveur mais un, un monde unique, où tout le monde pourra jouer, avec des millions de joueurs, sans temps de chargement, avec une persistance de chaque objet à chaque endroit. Ce qui est complètement démesuré. Et donc pour pouvoir tester ça, bah, il faut qu'ils aient les bases les plus solides possibles. Donc effectivement, la met en exergue des problèmes, et ça donne l'impression que c'est la Xenosthread qui est l'origine de ça, mais non. Elle, elle, euh, elle les met juste en avant, elle, elle permet de les, de les faire remonter, et de donner des informations aux devs, pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes, où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement et qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça. Et euh, pour le coup, ça a été le cas en fait. Ils ont eu plein de remontées d'informations, ils ont eu énormément de données, et aujourd'hui ils savent dans quelle direction ils peuvent se diriger pour essayer d'améliorer les choses. Et euh, Zillow dit qu'ils sont même plutôt optimistes en fait, par, rapport, euh, par rapport à tout ça. Donc là pour le coup, même si effectivement enlever la Xenoswet pourrait faciliter la vie des joueurs au quotidien, ils préfèrent ne pas l'enlever, justement pour avoir les systèmes les plus robustes euh, plus tard. Euh, par contre, ce qu'ils sont en train de faire euh, à côté de ça... Alors là, je parle pour la 3.19, je vais en parler ici, même si ce n'est pas dit dans le, dans le truc. C'est qu'ils vont essayer de, de créer un système beaucoup plus pérenne par rapport au, à la gestion d'entités. Aujourd'hui, la, la persistance est une full persistance. Tout est sauvegardé. Il y a des espèces de, de timers à certains endroits qui, qui dégagent des données, mais en gros, tout est sauvegardé. Et donc là, ce qu'ils sont en train de faire pour la 3.19, c'est par exemple de, de créer une nouvelle approche pour les missions. Donc si vous avez un bunker, euh, où des joueurs vont revenir régulièrement parce qu'il y a des missions qui sont données à cet endroit, et eh bien chaque fois qu'il y a une mission qui est générée, la zone est nettoyée. Donc non seulement ça permet d'alléger le back-end, mais en plus ça permet, alors ça c'est moi qui ajoute ça, ça c'est ma vision personnelle, ça permet d'améliorer un petit peu la notion d'immersion, puisque chaque fois qu'on vient dans un booker voir des cadavres partout, des armes par terre et des choses comme ça, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de, de sens. Et je pense que cette approche est très très très pertinente au, au niveau des missions. Ça permet non seulement d'alléger, mais en plus ça, ça a beaucoup de sens. Les coffres déjà vidés, tu as parfaitement raison, Nesrog. Hein, Donc voilà. Donc ça c'est le petit message de Zillow, et c'est vrai que je, je, je le comprends, c'est horrible pour les joueurs, par contre pour eux c'est du pain béni absolument quoi. Oh, merci toutimisc Merci toutimisc euh, Alors logiquement les vaisseaux autour des bunkers devraient en faire partie. Attention mesdames et messieurs, tout Toutimisque s'est encore lâché. Merci du fond du cœur. Veuillez l'applaudir bien fort et lui faire des grands cœurs. Merci du fond du cœur tout imisque. Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci mille fois. Tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi. Merci Zika pour le cœur. Merci Adasrek. Vra vraiment, faites-lui des, des gros bisous. Tout qui est une personne extraordinaire. Et il mérite plein de gros câlins. Euh, je remonte un petit peu dans vos messages, du coup, pour voir tout ce que vous avez dit et que j'ai loupé. Bah oui, faut il faut qu'ils mettent le bazar avec la Xeno, il faut stress test le truc, autant faire le désagréable maintenant. Exactement, exactement, c'est maintenant qu'il faut casser le plus de choses possible, puisque c'est maintenant qu'il y a le, le, le moins de joueurs, c'est maintenant qu'on est en phase de test et d'alpha, etc. Ne te sens pas obligé de te justifier à cause de la com de C.E.G. Oh, je me justifie pas, je pense que c'est pertinent de, de le dire. Comme le siège d'Horizon qui avait permis de trouver plein de bugs. Exactement. Bon, je leur pardonne après d'être emprisonné sans raison, pour rien, sans pouvoir sortir. J'ai du mal à voir à, à, à quoi tu fais référence, euh, Conrad. Et bonjour, Icaps. Il faut vraiment tester les poubelles. Les, les poubelles, ça pourrait être pas mal, effectivement. S'il y avait un, un système de gestion des des entités dans les poubelles, ça pourrait être pas mal. Alors, une vague idée de la sortie de la 319 ou pour l'instant, pas de fenêtre de vue. Alors, pour ce qui est du PTU, pour l'instant, je peux pas encore te répondre. Euh, je, le PTU, je dirais pas avant deux semaines. Un truc comme ça. Attends, on est le 28. Oh non, quoique. Je dis une bêtise. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud au niveau timing. Mais par contre, la fenêtre visée pour le live, c'est au moment de la fleet week, donc vers mi-mai. En gros. Ça, c'est leur fenêtre de tir pour l'instant. Est-ce que je suis en prison depuis deux jours sans pouvoir en sortir Oui, il y a un gros problème euh, par rapport à ça, effectivement. C'est parce que tu pas à utiliser les, les écrans, c'est ça, les consoles Faut ajouter des poubelles qui suppriment les objets que l'on met dedans qu il y en ait plus, est plus et partout. Alors je crois que les poubelles, il y en a déjà pas mal, mais effectivement, il faut que ça supprime les entités, clairement. Mimes et short, c'est dans 3-4 semaines. Ouais. Les gardes te tuent Waouh Je l'ai jamais entendu celui-là, parce que je sais qu'il y a des gros lags sur les interactions. Et donc que possiblement les consoles ne marchent pas. Ça c'est un truc que j'ai vu passer. Mais que les gardes te tuent, j'avoue que. Clairement, oui, je comprends que tu joues à autre chose. Euh, après, normalement, tu as le timer passif, de toute façon, donc je sais pas combien t'avais pris euh, sur la prison. Ah oui, mais non, parce que du coup, tu même pas à atteindre la porte pour sortir. Ouais, du coup, t'es un peu coincé, coincé. Bah, n'hésite pas à faire un, un caractère reset, hein, dans, dans ce genre de cas. J'ai peur que ce soit la, la seule solution. Merci, Fonfon Merci beaucoup, Fonfon. Un de Crimstat, mais du coup, comme les gars me tuent, ben j'ai trois de Crimstat. Attends, tu prends du Crimstat quand les gars te tuent What Ils l'avait pas réactivé, le, le caractère Reset C'est possible hein, que, que j'ai zappé ça parce que je sais qu'il y a des activations, des désactivations. Des ah ouais, effectivement, ouais. Ça ça complique les choses. Je savais plus s'il si l'avait remis ou pas, ouais. Ouais, bah effectivement, t'es un peu coincé. Euh, bah le seul truc que tu peux faire dans un cas comme ça, c'est euh... un ticket auprès du, du support. C'est un peu pénible, tu devrais pas avoir à le faire, mais changer de jeu aussi, évidemment, bien sûr. Tout à fait. Il faut pas se forcer non plus, tu as parfaitement raison. Et je, je le conseille vivement à, à, à tous les gens qui, qui sont saoulés hein, par, euh, par Star Citizen. Parce que même si je comprends euh, l'approche des devs, je comprends aussi que les, les gens n'aient pas envie de, de subir ça. Et vous n'avez aucune obligation à le faire. Donc bien sûr, si Star Citizen vous saoule, faites autre chose. Je vois de. <rire> Ouais, moi ouais, j'essaye désespérément de faire de la, de la rencontre orbitale en ce moment. Et le pire, c'est aujourd'hui j'y arrive avec les manœuvres, mais à chaque fois en fait il y a des bugs qui font tout foirer. Donc j'ai mes calculs de trajet euh, qui sont mal calculés, j'ai mes moteurs qui s'arrêtent sans raison, je perds les contrôles. Euh... J'aime me faire du mal, j'aime jouer en alpha. Euh, ce matin, j'ai joué à, j'ai tenté de rejouer à Project Zomboid. C'était complètement buggé. C'était un enfer. enfin bref. Et sinon, euh, autre news, mais qui n'a aucun euh, rapport. Alors, boum. j'ai pas le lien. Voilà. Euh, aucun rapport, mais euh, j'avais une organisation qui s'appelait Roxy Space Industries, et euh, qui va décéder dans peu de temps. Euh, mais elle sera remplacée par une autre organisation, enfin qui du coup est un syndicat, qui s'appelle Free People of the Verse, et qui est largement inspiré évidemment de la Free Navy de The Expanse, sans le côté euh, euh, totalitariste. <rire> et euh, si jamais vous êtes tous les bienvenus, je vais mettre le, le lien dans, dans la description, enfin dans le, dans le chat. Ou pas. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Euh, pour l'instant, c'est pas encore pleinement construit. C'est quelque chose que je suis en train de construire pour le long terme. Donc en fait, pour avoir euh, une Oria ou euh, c'est un peu le même principe de, bal de base, pardon, que Rock Space Industries, c'est-à-dire en gros euh, un, un gros réseau de, de joueurs qui n'aura pas forcément une, une grosse hiérarchie euh, extrêmement poussée, mais qui est vraiment fait pour les gens qui veulent passer du, du temps avec d'autres personnes sans forcément avoir la notion de, de corporation, d'obligation, euh, de, de devoir en, envers la corpo, donc il y a quelque chose de, de très anarchiste quand même dedans, mais possiblement avec quelque chose d'un peu plus structuré. Et donc effectivement le côté Beltalota, Beltalota, Copenhague C'est plus un club. Oh, je saurais pas dire si c'est un club. Je sais même pas comment ça marche. Les corps in game, il n'y a rien intégré encore autour de ça. Non, pour l'instant, il n'y a rien en jeu. À terme, il devrait y avoir énormément de choses. Mais pour l'instant, non, non, non, non. Sasaki, coping me. Mais ouais, non, c'est largement inspiré effectivement des, des ceinturiens dans The que C'est une série que j'aime énormément. Donc voilà, si, euh, si ça vous branche, vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, comme je dis, il n'y a pas encore de grosse structuration, c'est quelque chose que j'aimerais faire sur le long terme, parce que je ne veux pas me précipiter, et comme dit, pour l'instant, il n'y a pas d'intégration en jeu, donc il euh, n'y donc a, a pas grand intérêt. Par contre, euh, ça permet déjà à Amy de, de commencer de, à se mettre dedans, de voir qui serait, qui serait qui serait intéressé, et euh, de, de faire du coup des, des sorties de temps en temps, euh, notamment sur le sur le Discord. C'est là en général où on se met d'accord pour, euh, pour se rejoindre. Voilà. Et euh, dernier petit coup de pub. Récemment, j'ai activé la notion de membre sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais euh, vous me souhaitez me soutenir d'une autre manière que ce qui est déjà proposé, vous pouvez toujours devenir membre de la chaîne, et en gros, vous aurez droit à quelques vidéos en avant-première par rapport aux autres. Pas les traductions, les traductions sont toujours mises tout de suite en, en ligne. Par contre, tout ce qui est vidéo euh, que je fais à côté, Donc, par exemple le comment je mine, le, la vidéo sur le savage, ce genre de choses, là, ce sera mis euh, en ligne plus tôt pour, pour les membres. Donc voilà, si jamais vous voulez me, me soutenir, c'est une nouvelle façon de le faire. Vous n'êtes pas obligé, comme toujours. Mais voilà. C'est surtout mettre en relation des joueurs qui veulent faire des missions qui a besoin de plusieurs personnes. Tout à fait. C'est une corpo pour les gens qui ne veulent pas de corpo. J'ai toujours beaucoup aimé euh, dire ça comme ça. Et je, je crois que c'est pertinent. Tu as enfin décidé de te procurer de nouveaux membres pour taper ton corps, May Nika. C'est exactement ça. C'est exactement ça, j'ai les jambes qui sont en train de lâcher, du coup euh, je, vais, je vais les changer. Donc voilà, écoutez, en gros, pour l'actualité de euh, Star Citizen, pour l'actualité de Rox et la Rotule, euh, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire, même si euh, le dernier truc que j'aimerais rajouter, c'est que voilà, j'essaye vraiment un petit peu de, de reprendre la main sur, euh, sur Roxie la Rotule, de, de refaire enfin surface et et de recréer une, une vraie direction, de, de m'impliquer de nouveau un peu plus dans, dans tout cet univers-là. Et euh, vous êtes tous les bienvenus, évidemment. Euh, un gros merci encore à tous les gens qui m'ont soutenu. Merci à tout Imisc, tout particulièrement, évidemment. Merci à Batou qui vient de passer euh, modérateur sur l'ensemble des plateformes. Merci à tous les gens sur Discord qui sont à tous les jours pour me soutenir. Quoi qu'il arrive, euh, merci euh, aux nouveaux tipeurs d'ailleurs qui, euh, qui sont parus sur Tipeee. Merci à tous, merci à tous les gens qui partagent les vidéos. Merci aux gens qui mettent un pouce bleu, merci aux gens qui laissent des commentaires. Vous êtes tous absolument géniaux. Je vous aime, vous êtes des personnes extraordinaires. Moi je vous fais plein de gros bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao